Bon, salut à tous, j'espère que vous avez bien lu le message avant Et il faut savoir que, on n'a pas balancé cette vidéo là exprès à Saint Valentin On a voulu tout simplement la faire, et on a pris les filles qui sont passées dans la vidéo Il y en en tout à peu près 8 ou 9, on les a pris, et c'est le hasard Donc euh, là, qui ont dit oui ou non, c'est le choix, voilà Bon, bande de Mangoul, aujourd'hui tout simplement on va aller voir les filles Et on va les demander si elles ont déjà trompé partie 2 Vous avez aimé la partie 1, vous avez une partie 2 comme promis Allez, c'est parti Salut tu vas bien Oui et toi T'as l'air de congeler hein Euh ça va. On est à Picard et surgelé. Salut tu vas bien Ça va, merci. Est-ce que tu es une Niamangul Je pense ouais. Ouais. Nyamangul c'est une personne qui est positive, qui avance dans la vie. Ah ouais ouais. C'est oui, bien D'accord, je... ok. Salut, tu vas bien Ça va et toi Ça va, hein et toi ça va Ouais, ça va. Ah, on voit bien ça bien. Hein <rire> ouais, on voit bien. Hein Allez, moi, est-ce que d'abord tu es en couple Oui. Ça fait longtemps Ça va faire un an. Ah c'est bien. Ah non, c'est une bonne durée. C'est respectable. Ouais, voilà. Quoi Oui. Ça fait longtemps Euh, oui. Genre un an, deux ans Un an et demi Un an et demi. Ok. C'est pas mal, hein C'est bien un an et demi. Ça va. C'est bien. Oui. Ça fait longtemps ou pas n yama, n yama. Non. Combien de temps Niama. Trois mois. Ah, ça va, c'est court, hein Ouais. Trois mois, c'est le temps d'un contrat, entreprise, en CDD, hein oui c'est vrai mais bon j'espère un peu plus... Euh, un plus loin, okay. donc... Euh... Parce que moi je connais des hommes en intérim. Et... intérim. <rire> intérim, intérim D'accord. Euh oui. Ça fait longtemps Euh... Enfin pourquoi cette question Ah parce que je suis un investigateur. Ah bah ça va Genre un an quoi après. Non ça ah, fait trois mois. Trois mois et demi. Ah, c'est court hein, quand même. Hein, oui bon. mais bon c'est un bon début. C'est vrai. Pourquoi enfin, est-ce que tu es en couple Oui. Ça fait longtemps ou pas Oui. Euh, un an, deux ans Un an ah non ça va, c'est. Ouais c'est assez long mais ça va encore. Oui non ça va. Ça va. On pose les bases encore. Att non. Ah pourquoi euh, Parce que j'ai cassé récemment. Ah récemment ok. Ouais. D'accord. Pourquoi il y avait eu des petits soucis euh... Non, parce que je l'ai vu plus. Ah ok bon. Au moins tu caches. Au ouais. moins tu caches. Ouais. Euh non. Ok. Pourquoi ça hein euh, parce que tout simplement, j'ai pas envie. Enfin, je n'ai pas trouvé personne. il y a quand même beaucoup de beaux garçons à Paris. Comme ah bah... des jeunes hommes avec des chapeaux. Et des motos beige. <rire> ouais, mais après, euh... La question c'est d'abord est-ce que tu es en couple Oui. Ça fait longtemps Ça fait deux ans et demi. Wow, c'est bien ça ouais. Ah mais ça c'est vraiment bravo Merci. Ah, c'est bravo parce que les filles sont on dit un an, trois mois, toi c'est deux ans et demi, ça c'est bien. Non. Et toi Non. Pourtant il y a beaucoup de beaux garçons à Paris. Comment ça se fait Je t'ai dit je peux pas dire de gros <rire> Ah oui d'accord, ok. Donc il faut dire qu'il y a beaucoup de. Mmh, okay. Voilà. ok. Je pense pareil. Ok, pareil, ok, ok. Pas de gros mots, pas de gros mots. Alors. Non. Non, ça va être encore. <rire> voilà. c'est pas des bâtards que je c'est des. Voilà. Alors, du coup, la question. Est-ce qu'on va dire qu'un homme t'a déjà trompé jusqu'à présent? Jusqu'à oui. présent. Oui. Ouais. Ah. Et comment tu as réagi par rapport à ça? Je ou... l'ai quitté. Ah d'accord. Direct. Ouais. Pas de négociation. Plus. Pas de négociation. Non. Ah d'accord. Ok, d'accord. Dans ta vie, un homme t'a déjà trompé. Oula. Oula. Enfin je crois pas. Ah, je crois pas okay, voilà, ok d'accord. Okay, bon. Voilà. Euh, vous entendez quoi par tromper bah, Tromper pour moi, c'est ça commence... Ah tiens, bonne question. Pour toi c'est quoi tromper du coup ça, ça commence de quelle étape pour toi tromper euh, Bah c'est quand on embrasse euh, des personnes d'autres. Ah donc c'est embrasser, pas euh, fierté. Ah bah si aussi. Ah ok d'accord. Donc pour toi est-ce que du coup un homme t'a déjà euh, trompé dans ce sens là du coup hein Euh non. Ah donc ça va Ouais. Mais, mais pourquoi t'étais un peu hésitante Non parce que <rire> <Il> y <Anna rire> a un petit cas où un euh, petit okay. bisou par ci par là donc c'est pour ça En soirée on va dire en soirée Ouais bon, En soirée on va dire que l'alcool aussi joue donc Ah bah non non non c'est pas une excuse hein ah. Il faut être maître de soi hein, quand même hein C'est vrai bon ok si tu veux d'accord ok ah Bah si Non Ah donc ça va quand même hein Bah ça, je suis jeune aussi hein Ah mais c'est bien <rire> C'est pour ça bien, quand même, hein. ouais. Alors dis-moi est-ce que jusqu'à présent un homme t'a déjà trompé Euh oui <rire> Et comment tu l'as pris ça euh, en vrai, je l'ai mal pris. Et tu as, tu t'es, dire, dire que séparé ou t'as continué la suite Non, on a, s'est séparé un moment, mais après on a repris. Ah, Quoi, vous avez quand même repris, hein ouais. C'est toi qui a voulu reprendre ou c'est lui qui a voulu reprendre euh, C'est lui qui a voulu reprendre. Ah ouais, quand même. Hein ouais. Quand même gentil, hein T'es gentil. Ouais, j'étais gentil. Ouais. Euh, non. Ah, c'est bien alors, ça. Euh, ah, pas ouais. que je le sache, mais je pense que non. Donc, Je suis pas sûr, mais je pense que oui. C'est ton copain euh, actuel ou c'était un ancien un, un ancien, il m'a pas dit, mais bref après on s'est quitté de toute façon. Et pourquoi on va dire que tu as eu des doutes envers lui Ah, parce qu'il m'a dit qu'il était intéressé euh, à une autre fille et tout. Je me disais, bah. Une fille qu'en plus tu connaissais, je pense. Non, ah, même pas, non. Okay, non. Bon. Ah, merde, merde, ok, d'accord. Non, mais je m'en fous. Ok. Bah, Je pense. Hein. Ouais, ouais. Pas ouais, sûr. Pas obligé. Sûr. Obligé. Ouais. Comment ça, t'as vu des signes ou pas des messages ou des. Ben, quand tu demandes le téléphone, quand c'est chelou. Mais c'est que les de... amis. Ils ont aussi des trucs intimes, tu vois. Ils ont aussi des choses intimes, ah, pas ouais. commentées aussi. Ah, tu penses. Toi? Mmh, ok. Bah, ouais. Et toi, du coup. Ouais, ouais, ouais. T'as des preuves? Ouais. Ah ouais. Genre des messages ou des capotes ou quelque chose. <rire> Demande, hein! <rire> non, j'ai cramé sur Twitter en fait. Ah putain, Twitter ou Ouais, c'était à l'ancienne. Comment comment t'as. Genre euh, sur son compte. Ouais. Non, sur le compte d'une meuf, il y avait sa photo. Ah ouais. Donc euh, cramé en flingue, quoi. Oh. ça Est-ce que toi, tu as déjà trompé quelqu'un? Ouais, ça m'est arrivé de faire des petits bisous, ouais. Ah ok, donc juste des bisous, mais pas Il Faut plus loin. juste euh, placer le curseur de la tromperie, quoi. D'accord, pourtant, on va dire qu'un bisou, c'est pas vraiment trompé à 100%, C'est comment, tu te rends? Si, c'est trompé à 100%. 100%. Ouais. On, va dire que pour... Pour toi, on va dire que du moment qu'on flire, on. Flir, on... C'est trompé. Ouais. Ok d'accord, ça marche. J'étais pas officiellement en couple avec lui donc euh, je dirais que non. Ok, donc c'est-à-dire que vous étiez un peu en étape de peut-être construction de couple, pas encore totalement en couple, quoi voilà. Oui. Et, et du coup lui il le sait ou il le sait pas Euh non je pense pas. D'accord, ok, <rire> okay. Bah, du coup c'est pas vraiment trompé parce que lui était pas en couple. Bah, c'était pour enfin voilà. On nous dit que tous les deux d'accord, c'était pas officiellement. Voilà, donc, voilà, ça, passe. donc euh, ça, ça passe. Ça passe, donc, on disait bon. pas tout quoi. Puis, bah... Donc c'est bon. Mais moi, ça se trouve, il a été voir ailleurs. Et... Ouais, ouais, lui aussi peut-être. hein donc, Voilà, c'est euh, ça. Bon. Ok, ah, est-ce que du coup, toi, tu as déjà trompé quelqu'un dans, dans ta vie Non, non, non, non. honnêtement jamais. Non, non, j'avais Non, non, <rire> tu crois, je te crois, je crois, hein. En tout cas, je te remercie en tout cas. Hein. Bah, pas merci. Merci beaucoup. Excellent, excellent. D'accord. Du coup, est-ce que toi, par exemple, tu as déjà trompé un homme jusqu'à présent Oui. Ah oui. Ah, du coup, euh, en soirée euh, ou en euh, dehors Oui, non, non, en soirée, ouais. Et du coup, euh, vous êtes. Euh... Bah, ça s'est fini. Bah, vous êtes après un, un peu embrouillé, non, j'imagine Euh, non oui, oui, oui, c'est si, sûr si, mais après, ça s'est fini parce que voilà. Donc, euh... Ah merde, ok, d'accord. Est-ce que tu as du coup un peu de regret ou, ou pas du tout Euh, non, pas du tout parce que c'était pas. Enfin, euh, non, pas du tout. Ok, d'accord. Ouais. Aïe, aïe, aïe. <rire> aïe, aïe, aïe. <rire> en soirée ou en. Comme ça, ou comment Euh, c'était en soirée. <rire> Et du coup, est-ce que le mec, il le sait ou pas, le mec en question Ouais, il le sait, je l'ai dit. Et il était mal après. la Il éte... était super. Et bah oui, voilà. <rire> ah, normal, hein, parce que bon, voilà. Hein. Ah ouais, tu as trompé. Ah ouais, d'accord, ok. Une fois ou plusieurs fois Une fois, une oh, fois. bon sang. <rire> ouais. Euh Non, non plus. Tu as quand même un peu hésité quand même. <rire> oui, mais en fait, euh, c'était déjà terminé, donc non. <rire> ok, donc c'était après la fin que tu as fait les choses, vous. Oui, oui. Ok, d'accord. Oui. Ah, c'était le, le mec d'avant, du coup, j'imagine oui D'accord, ok Et euh, t'as eu des regrets j'imagine Ou pas trop ou ah, Franchement, ouais Ok Même si je sais que c'était pas quelqu'un de très bien euh, Pour moi, dans mon estime, c'était Ouais, l'estime, je comprends ouais, ouais. Ouais. Mais du coup, euh, la personne avec qui t'as trompé, c'est en soirée ou c'était euh... Ouais, en soirée Ah, en bon, soirée ouais. souvent hein. C'est où il y a la débauche hein, souvent C'est où, euh, <rire> voilà, bon, voilà L'alcool, tout ça, bon, ça fait des choses hein. euh, j'ai une question. Bon, Mais toi, face à la caméra, embêté bon, ouais. C'est une question un peu euh, intime hein. Mais est-ce que, genre, vous avez déjà trompé un homme vous là, là, on a, a la réponse hein euh, y, y a... si, euh, si. si ah voilà bon Polygame, hey, hey à ce point là bon. polygame ah ouais. non non pas trompé c'est pas trompé des a bisous a quoi des bisous non bisous. même pas, même pas de un petit peu. non juste parler c'est tout euh, parler c'est quand même le début de hein. non juste parler c'est tout ok allez ça va non allez, ça va ça, ça va, va. va. Okay. et du coup toi Ouais, déjà, non, je rigole, je rigole, je rigole. Non, non Quand je suis en couple, moi, je suis fidèle. Ah, c'est bien. Voilà. Mais quand, quand on n'est pas en couple officiellement, on parle. Okay. On est ouvert à tout, quoi. Un peu comme elle, tu vois. Un peu comme elle. Ouvert, à, comme tout comme, voilà. <rire> euh, ouvert à tout, même. Voilà. Pas tout, tout. <rire> pas, à tout. Pas, à tout, tout, tout. pas tout non plus, parce que sinon après, c'est bizarre, hein. Tout. Euh, ah, voilà. oui. tout. Parce que, imagine, oh, oh, imagine oh, un. voilà, quand on n'est pas en couple. Parce qu'imagine un mec avec des trucs sur un zombie dégueulasse. Faut arrêter quand même. Il y a des. Il y a pas tout quand même, hein. Pas tout Oui. Ok. Et du coup c'était une erreur pour toi aussi ou c'était comment du coup euh, Oui oui c'était une erreur mais c'était le même du coup c'était Ah c'est le même peu... Wow mais du coup, ok d'accord ok <rire> Et du coup c'était en soirée j'imagine que tu as rencontré quelqu'un ou c'était... Euh... euh oui c'était en soirée ouais Ah d'accord ok, soirée à part, en boîte ou... euh... Oui, euh, je sais plus en boîte. En boîte okay. Bon, bah c'est bien. Après, je te remercie en tout cas. Hein. Bah, de rien, Ciao. au revoir. Merci beaucoup. Alors, merci à tous d'avoir visionné la vidéo et mettez un hashtag Team c'est très important. Aidez Niama Pouce bleu, c'est très important aussi. Bande de Niamanguru Et on se dit à la prochaine. Et aussi, euh, laissez des avis Voilà, dans les commentaires, c'est très important. Voilà, c'est pas choqué, c'est la réalité.